Camarade patron. Camarade patron. Camarade patron. L'ISF disparaît, c'est Macron qui l'a dit. Alors, créons un nouvel impôt. L'ISBF, l'impôt sur la bonne fortune. Et oui, l'ISF, ça corrigeait les inégalités. Mais que pour l'argent Or on sait tous que l'argent ne fait pas le bonheur. Je propose qu'on de l'ISF à la réduction de plein d'autres inégalités. Tiens, les grands, par exemple, devraient payer un impôt aux petits qui ont moins de chance. Les beaux devraient payer un impôt aux moches, les intelligents, aux oh, cons, Ceux qui ont la santé aux oh, malades, ceux qui ont trouvé l'amour aux oh, célibataires, ceux qui ont des cheveux aux oh, chauves et ceux qui ont une bonne vue aux oh, myopes. <rire> Vous n'êtes pas d'accord ne me dites pas que vous préférez être riche, mais chauve, moche, comme petit, malade, miope et célibataire, plutôt que pauvre, mais avec un regard lynx, en bonne santé, grand, beau, intelligent et surtout bien-aimé. Alors moi, vous voyez, je suis petit, j'ai une santé fragile, j'ai une vue qui baisse, un début de calvitie. Et en tant que patron, on m'a souvent dit que j'étais... Euh, un chalcon. Alors je vous propose d'anticiper l'ISBF, l'impôt sur la bonne fortune, en envoyant vos dons directement sur mon compte bancaire. Mes coordonnées sont sur le site internet. Tonyrosini.fr. Ok. Et puis c'est tout.